Salutations, donc dans le quick tip d'aujourd'hui, on sera deux, donc il euh, y a moi et puis euh, mon chat qui a décidé de m'accompagner aujourd'hui. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de gratitude. Alors, gratitude, on en parle tout le temps, c'est important d'avoir de, de la gratitude pour ce qu'on a, mais je vais vous expliquer pourquoi avoir de la gratitude peut vous aider à être plus productif. Alors ce qui se passe dans votre entreprise, quand vous, vous, focalisez, quand vous avez un problème et que vous vous focalisez sur ce problème vous finissez des fois par être obsédé par ce problème, vous ignorez tout le reste et vous êtes obsédé par ce problème et vous ignorez que vous avez tout ça qui fonctionne et donc au lieu d'être, euh, d'avoir de la gratitude pour tout ce qui fonctionne et tout ce que vous avez déjà dans votre entreprise ou alors même dans votre vie, bien, vous vous focalisez sur ce problème et donc du coup vous allez être complètement omnubilé et voilà ça va euh, vous bouffer l'esprit et vous empêcher de faire tout le reste. Mais voilà il faut savoir que la gratitude c'est pas euh, quelque chose euh, voilà… Euh, ce, n'est pas parce que on, tout va bien qu'on doit être euh, d'avoir la gratitude parce que tout va bien non c'est un choix la gratitude c'est un choix on a le choix d'être heureux ou pas qu'il y ait des choses euh, mauvaises ou pas il y a toujours des choses mauvaises toujours des choses bien on a le choix entre être heureux entre avoir de la gratitude pour ce qu'on a et de ne ou ne pas l'avoir donc ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que euh, la gratitude vous aide à améliorer ces fameux problèmes qui existent parce que ça vous met dans de bonnes conditions ça vous rend plus heureux ça vous met en meilleure santé puisque vous êtes plus plus heureux, plus, plus plein d'énergie. Donc, ça vous met dans de meilleures conditions pour résoudre ces fameux problèmes qui peuvent potentiellement vous bouffer l'esprit si vous n'avez pas de gratitude pour le reste. Donc, la solution pour ça, c'est tout simplement chaque semaine de réfléchir à ce que vous avez, ce qui fonctionne, ce qui est OK et d'avoir de la gratitude pour ces choses-là. Et la deuxième chose, c'est tout simplement de sortir de votre environnement et de jeter un œil autour de vous. Il y a toujours, euh, on se plaint toujours parce qu'on n'a pas A, B ou C. Alors que si on regarde autour de nous, ben, il y a énormément de gens qui n'ont ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, ni, ni rien du tout. Donc, c'est très important d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a parce que euh, dans 90% des cas, il y a toujours quelqu'un quelqu qui a moins que nous. Donc, même si on a très, très, très, très peu, il faut, être, euh, faut avoir de la gratitude pour ce très, très peu qu'on arrive à avoir et réussir à l'exploiter au maximum. Donc, voilà pour ce... Euh, quick tip sur la gratitude un petit peu euh, avec un aspect différent de ce qu'on entend d'habitude euh, pour vous aider à améliorer votre productivité et donc à résoudre les fameux problèmes qui existent dans votre entreprise ou votre vie. Donc merci de regarder cette vidéo, c'était David et à très vite.